s'amuser, normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans répit, de l'académie, on veut gagner, on va tous nous montrer qui on est ensemble, on a yu gi GX, nouvelle génération, et salut à tous et à très bien, c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour un petit point stratégie, voilà tout simplement. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais vous dire que le survivant de est enfin prêt. Il ne me manque plus qu'à faire un briquet et une épée à en faire. Donc ça, je le ferai. Euh, ça, je le ferai. Euh, voilà. Hein. Pendant la vidéo, je pense. Euh, il y a tout ce qu'il faut. Il ne me manque plus qu'à m'enchanter un petit peu. Voilà, tout simplement. Mais normalement, ça devrait se faire soit samedi, soit dimanche. Voilà. Et maintenant, on va faire le petit point stratégie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit point stratégie J'ai trouvé ça sur Facebook. Donc, euh... attendez, deux secondes. Je donne mon réveil. Oh. Il est pénible, ce réveil Il est pénible donc je reviens, voilà. Donc la, le petit point stratégie c'est par exemple Link to the Brain, je l'ai à, à l'échange ou à la vente. Pour tuto, euh, Ray, pour euh, Link Soken euh, euh, Kagegari. et pour tuto, celle-là. Alors Sky Striker, euh, j'arrive pas à lire, voilà ou sinon celle là ah ça va être non alors link to the rain toujours pour tuto du mousquet ou pour ça ou pour tuto celui-ci pour celui là voilà et euh, en exclusivité en exclusivité hein? alors je crois que c'est celle-là. Je vais vous dire un peu les présomptions, les présomptions, les cartes qui vont sortir pour le, le, le mois d'octobre en OCG. Donc, il, le photon hypernova. Donc, ça, ça invite de sortir ce mois-ci. Donc, c'est en japonais, bien sûr. Hein, je ne comprends pas le japonais. Mais vous pouvez voir tout ce qui peut sortir. J'essaie de me tenir au courant sur les cartes qui peuvent sortir. Voilà. Euh, oui. il va y avoir du Gishki ça je sais, du Ninja ça je sais, parce que je sors beaucoup sur la toile en ce moment et voilà n'hésitez pas à mettre pause hein. il va y avoir du amazonais du Seigneur Élémentaire Après, je peux pas vous dire, ah, il va y avoir la nouvelle Kouibo, la Kouibo Cypher. Ah, bien. Donc là, mon but, ce serait de, de réussir, si, si vous le voulez bien. Je vais parler un peu de moi. Donc voilà. Ça, c'est toutes les decklists que, que j'ai téléchargées. On va parler un peu de moi. Ça serait bien que j'arrive à vendre un petit peu. Euh, mes cartes qui sont dans le Trade binder, donc je ne vais pas toutes les mettre sur le TCG Market, parce que ça serait un prix dérisoire, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire tout ça, si vous avez, donc si vous n'avez pas vu le Trade binder, il est déjà posté depuis le 1er octobre, donc ça fait 6 jours, enfin ça fait 5 jours, et voilà, tout simplement, donc sur ce, les Australiens, j'espère que vous avez bien dormi, hein que vous ayez commencé une bonne journée. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est Atima, le bio. Et ciao tout le monde. Hey, hey, le pouvoir est en soi. Nous, toi, moi. C'est pour la victoire qu'on se bat. Cool. Tu seras le meilleur. Un cours. On s'en souviendra. Oh. Maintenant, passe à l'action. et du